Et si nous pouvions tous aspirer à une vie passionnante, épanouissante, et une vie où en plus on apporte de la valeur dans ce monde, est-ce que ça t'intéresserait Aujourd'hui, ce que j'aimerais te présenter, c'est cinq critères d'évaluation. Parce que si je te dis juste, euh, est-ce que tu es heureux T'es pas heureux Oui, non, ouais, bof. Ben, ça n'avance pas en fait, parce que tu peux pas progresser, tu peux pas avancer, tu peux pas te développer. Parce que tu ne sais pas sur quoi te développer. Et aujourd'hui, je vais me baser, me baser sur ce livre qui s'appelle EOS Life de Gino Wickman. Il donne cinq critères. Et ce que je vais t'inviter à faire durant cet audio boost, c'est de noter de 1 à 10 quelle est la note que tu mets pour chaque critère. Premier critère, doing what I love. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu fais ce que tu aimes ou à quel point tu aimes ce que tu fais. Sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu aimes ce que tu fais professionnellement en tout cas. Et ce qui est intéressant en anglais c'est qu'il y a une différence entre like and love. Là c'est love. C'est pas genre ouais j'aime bien. Quel le bien là à la fin du j'aime atténue le j'aime. Non, qu'est-ce que t'aimes vraiment véritablement donc voilà, si tu es à fond, si tu kiffes ton business, bah mets-toi à 8, 9, 10, 7. Et euh, bah si aujourd'hui, par exemple, tu es encore en poste et tu as un job et que tu aimes pas trop, bah tu peux mettre 2, 3, 4. With people I love. À quel point tu aimes ce que tu fais avec les gens avec qui tu travailles. À quel point tu aimes ton entourage, ton équipe, tes prestataires tes associés, tes clients même, sur une échelle de 1 à 10. Puis, est-ce que, es, euh, est que tu es being compensated appropriately Voilà, pas facile à prononcer. Est-ce que tu es rémunéré d'une manière appropriée à ta juste valeur Est-ce que c'est juste la rémunération que tu as aujourd'hui par rapport à la valeur que tu apportes Pareil, si tu estimes être payé comme il le faudrait, bah mets-toi 8, 9, 10. Et si tu t'estimes lésé, bah mets-toi 2, 3, 4, 5 ou 1. With time for other passions. Alors, celle-là, elle est pas mal. Parce que moi, quand je te là en mode, ouais, c'est bon, je maîtrise. Mais euh, ce critère-là, il m'a fait mal. Est-ce que j'ai du temps pour mes autres passions okay. As-tu du temps pour tes autres passions parce que si tu fais ce que tu aimes avec les gens que tu aimes et que tu es bien payé, mais que tu travailles 80 heures par semaine, est-ce que vraiment ta vie est top Parce que tu as certainement d'autres passions. Est-ce que tu as le temps de les pratiquer Et le dernier critère, making a huge difference. Est-ce que tu apportes une grande transformation, une grande différence dans ce monde Est-ce que si toi et moi, on n'existait plus, est-ce que ça changerait la face du monde mets-toi 10 si en mode bah, le monde serait complètement à la ramasse sans toi ok ce serait peut-être un peu prétentieux de mettre 10 euh, mais en tout cas si tu sens que ton existence ou pas a aucun impact sur ce monde bah tu peux te mettre et l'idée à partir de ça alors tu peux soit te faire une moyenne et après te renoter dans un mois, deux mois, trois mois et voir comment tu évolues ou euh, plus intéressant pour moi c'est peut-être de prendre chaque domaine et voir là où tu pêches un peu et d'essayer de rattraper. Là, pour le coup, bah on est à l'école dans le sens où il faut avoir un peu la moyenne partout. Tu comprendras bien que si tout est bon, tu travailles qui tu aimes et tout, tu apportes beaucoup d'impact, mais tu n'es pas payé à ta juste valeur, ce n'est pas bon en fait, parce que ça ne va pas tenir. Ce ne sera pas bon, ce sera frustrant. Euh, je t'ai donné tout à l'heure le... Euh, plusieurs exemples, mais voilà, si tu tout est génial, mais tu travailles avec des gens que tu détestes, ça m'étonnerait que tu sois épanoui. Voilà, donc c'est les cinq points que je t'invite à évaluer. Euh, N'hésite pas en commentaire à mettre la note que tu as eu ou le détail. Et en tout cas, tu le sais maintenant, si tu veux aller plus loin, nous on peut t'aider. Alors, le programme Coach en Mission, c'est un programme pour t'aider à développer ton business et de t'aider à vivre de ton activité. Donc, on va être dans le doing what I love, on va t'aider à aimer ce que tu fais, hein, qui est le coaching, avec les gens que tu aimes. Nous, on veut, bah, j'espère en tout cas que l'équipe et moi, on est aimable, mais surtout la communauté dans laquelle tu seras, que je filtre, hein, tout le monde ne rejoint pas le programme coach en mission juste en cliquant sur un bouton, eh ben, c'est des gens qui vont t'inspirer. Est-ce que tu as envie de travailler avec des gens comme ça Si c'est le cas, je t'invite vivement à, à postuler. Et puis, bah, nous, on est là pour t'aider à, à augmenter tes revenus, hein, clairement, parce que si tu n'augmentes pas tes revenus, tu vas être frustré, tu ne vas pas vivre de, de ta passion et il faudra retourner à un, un statut euh, différent, on va dire. Et est-ce qu'on est là pour t'aider à faire une grande différence dans ce monde bah oui. bah oui, parce qu'on... En tout cas, nous, si on a appelé notre société Coach en Mission, c'est bien dans ce sens. Est-ce qu'on va t'aider à avoir du temps pour les autres passions Alors, on va pas t'aider directement. Par contre, on peut t'aider à trouver un équilibre vie/pro vie perso. Moi, pour moi, la famille est hyper importante, par exemple. Et on a cette philosophie et qui est le thème de de ce Summer Camp qui est Work hard, play hard, qui est quand tu travailles, tu travailles et quand tu te reposes, tu profites. À fond. Voilà, j'espère que ces cinq critères vont t'aider à mieux évaluer ta vie et euh, bah, si tu veux travailler avec nous ou si tu veux au minimum postuler, regarder ce qu'on a de te proposer, on a un lien en dessous de cet audio boost, n'hésite pas à regarder et ce serait avec grand plaisir que je prendrai 15 minutes au téléphone avec toi pour échanger, pour faire ta connaissance et puis si on voit que tu as envie de travailler avec nous, eh ben on avise et si c'est pas le cas, c'est ok. Je te dis à demain.